Bon, Alexandre, Lily et Lucie doivent être euh, réveillées normalement. Oh, oh. Ah, surtout Lily, parce que Lily, elle se réveille toujours très tôt. Coucou ma Lili. Oh, tu te changes. Je vais réveiller ta soeur. Bonjour Lucie. Ça va mon bébé Attends, je remets la bâche de la piscine. Je mon sac à dos. Oui, tu vas bien Allez. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre On va prendre ça, ça et ça. Allez, je vais t'aider à t'habiller. Alors. Alors, on va enfiler le pantalon. Ah, c'est difficile, dis donc. Et... Hop Le bas, c'est fait. Maintenant, on s'occupe du haut. Allez l'enfiler les l'enfiler. Et voilà. Tu es prête. Ton sac à dos. Alors, je vais me mettre derrière pour ça. C'est bien mon bébé. Et ta soeur aussi, je vais lui mettre son sac à dos lapin. Maman, tu es là oui, oui, je suis en haut. Tu la fenêtre Pourquoi on va bah, ouvrir les fenêtres, s'il te plaît. D'accord. Maintenant, ah regarde en dessous de ta chambre. C'est bizarre. Je regarde sur le toit. Il y a quelqu'un qui danse. <rire> Bravo, Alexandre, je t'applaudis. Je danse. <rire> C'est bon, les filles. Bravo, euh, alors, on va descendre quand même un peu, un euh, se euh, Je aller tout en haut et après je vais danser sur le toit. <rire> la voilà, porte est ouverte. <rire> Elle est toute dans la limousine. En pleine. Non, tu passes pas les lits. Non, allez, vas-y, viens. Mais d'où tu poses la, grappe, la... tu passes la porte Sous mon nez, en fait euh, Oui, mais... Allez les enfants, les jeunes. Alexandre. Tu peux, tu Alexandre. Avant, eh, Alexandre ouais. avant de monter dans la voiture. Alexandre. Ouais quoi. Escargo, <rire> escargot. escargot. <rire> Allez. C'est bon les escargots. Euh, Lily va euh, dans le siège. Euh... Et tu sais c'est mm -hmm. tu sais, tu sais, bon les escargots. Alexandre. Merci. Oh, il y en a ah, qui les, chiens des chiens du... Du... les chiens des voisins, là. Ouais. Ah. Oh. Oh, je sais pas ce qu'ils font. Attends, je vais... vais voir un Allez les filles en première. Allez-y. C'est calmé. Et ah. Ben, en même temps on est parti aussi. Ouais. Allez les filles. Vous rentrez dedans dans la crèche. Et vous montrez pas que vous êtes les filles les plus les plus. riches de la ville. Hein. Allez Lily. Que ouais. c'est pareil, Alexandre. Ouais. Pour oh, éviter oh, de te oh, faire oh, des, oh. Des, des faux amis. Vas-y, Alexandre. Okay. Amuse-toi ah, bien à l'école. Ouais. Je n'ai même pas le temps d'appeler mon copain. Allez bye bye. Allez moi je vais faire demi tour. Je me par terre madame parce que j'ai de détecteuse et j'ai un téléphone. Ah, on est on va passer sur l'autoroute. Je vais mettre la grande vitesse. De route, euh... On roule quand même à vite. 10 10 10 Oh là là Je suis éternuée là hum. Je sais bien. que le rêve de alexandre c'est de devenir comme maman. Mais ils vont... il va, il va... Il va y arriver. Allez. On y va. Bonjour <rire> la euh, On va aller là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Ça va les, pauvres, les copains Ouais, ouais. <rire> ouais, je suis prête. Euh, je prends juste le micro, ça vous dérange pas. Voilà, parfait 1, 2, 1, 2, 1, 2, nickel Et bonjour tout le monde, comment ça va Il n'y a personne Bah Après de toute façon, c'est juste la répétition On y va, on imagine qu'il y a des gens allez, allez. Et Bonjour tout le monde, comment ça va oui, c'est bien, Rosa Rich, la, euh, chante votre chanteuse préférée Let's go Bon, on va tout de suite... Euh, wow, c'est l'heure de rentrer à la maison On va tout ah. de suite s'occuper euh, de, euh, euh, oh, de, de notre... Le euh, bus. Voilà euh, attendez, j'ai un appel à passer parce que je sais que y a... ça a une nouvelle heure. Bon, normalement, il ne se passera pas ça, mais bon. Allô, Alexandre Ouais, je suis dans le bus. Il m'amène à la maison. Euh, t'as oublié de passer prendre Lily et Lucie. Ah oui, je suis au bus. Monsieur, euh, vous pouvez chercher mes soeurs là, parce que j'ai oublié. Merci. Ok, ok, je vais les chercher. Voilà, et tu les gardes à côté Ok maman. Ok. Alors du coup. Donc là je chante et la on chanson. et Venez. venez dans Attends, non, Montez dans le bus. Montez dans le bus. Montez. Du coup. Euh, je vais aller danser un peu que là mon travail est terminé moi mais bon mes enfants ils rentrent à la maison normalement si je fais un peu dense euh, jusqu'à là vers 12h hein, vers 2h euh, 12 euh, de l'après-midi on y va mais merci pour tous les, les écoliers de descendre du bus c'est bon on est arrivé venez on est arrivé c'est parti. Uh, uh, uh, uh. Les voilà. vous pourquoi voilà. Hop voilà. Allez, je vais je vais faire un petit um, somme. Ici aussi. Et là, voilà. Parfait. Et vite, il faut que je me dépêche, les enfants doivent m'attendre. Allez, là, on n'a plus d'autoroute. On va baisser la vitesse à 40. Ah. Ouais, les lumières sont allumées, c'est que les enfants sont là. Salut maman Ça va oh Alexandre Il y en a une qui dort, je pense, et il y en a une qui dort pas. C'est laquelle qui dort Je crois que c'est... Allez, on a... Euh... Ah non, Lili, elle s'est réveillée. On a la télé, regardez. Lily, dépêche-toi. On a Massinger à la télé. Allez. Eh hey mec. Est regarde Massinger, c'est dans 3 minutes. Vas-y, vas-y. Allez, bye. Allez, dépêche-toi, ma Lily. Tu veux être à côté de ta soeur ou à côté de maman Ah bon, allez, je vais laisser la place. <rire> La princesse waouh elle est jolie bah oui à ah, les enfants il est tard ah, je pense que tu as plus à la pluie dehors elle a coupé la télé Tu vois Ah non, la télé, elle s'éteint quand on l'allume. Je pense que c'est à cause de la pluie. Ouais. Allez, allez, dans Au prochaine Il n'y a pas de lune. Oui. Viens avec moi. Oui. De oh, Il voilà, princesse. Fais de beau rêve, Lucie. A toi, Lily. Tu grimpes Fais de beau rêve, Lucie. Fais de beau rêve, Lily. Mmh. D'abord, je vais éteindre toutes les lumières. Absolument Toutes. Soit on l'éteint, soit on l'éteint. La piscine, on l'éteint. Lunia de la piscine éteint. Et lumière éteint. Il y a des petites lumières ici, Ici, ici. Oh. Oh. Voilà, tout est éteint. Tout est éteint. Mais qu'est-ce que tu fais là, Lily Lily, qu'est-ce que tu fais là tu vas quoi, il Tu veux manger une ah, pomme. Je... Tu as faim, tu as faim non, non, non, non. Ok. Tu vas faire quoi Oui, je vais regarder ta lune, Qu'est-ce que vous faites là, les loulous bah, Je sais pas, euh, peut-être elle veut une pomme. Tu veux manger une pomme Il a fait la pomme. Merci. Merci. Allez là Lily. Tu, tu veux le bibi de lait Non Moi je vais aller, je vais aller me coucher. Faut dormir Lily. C'est plus l'heure. Allez, faut aller se coucher. Mmh. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit oui.